Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo face cam, ça me fait un petit peu bizarre. Écoutez, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes bibliothèques, mais sous forme virtuelle. J'ai une appli pour les bouquins, j'en ai une pour les films et DVD, j'en ai une pour la musique, enfin vous allez voir. Donc il y a du gratuit, il y a du payant également. Et croyez-moi, j'en ai essayé plusieurs, et là je vous montre vraiment celles que moi j'ai retenues, qui me plaisent aussi bien dans l'interface que l'utilisation, enfin rapport qualité-prix, tout ça quoi. Premièrement Letterbox qui est dispo sur Android, oui j'ai pas précisé mais je suis pas sous iPhone, je suis sous Android, voilà. Pour ce qui est des films, c'est Letterbox que j'utilise en priorité, je trouve que c'est la mieux faite et en plus c'est une des plus complètes parce qu'on a à la fois notre profil, dernier vue avec nos notes etc. Et aussi on peut faire des listes Et là les listes franchement c'est hyper pratique Là vous voyez toutes les listes que j'ai créées Je vous en montre une au pif pour les films d'horreur On peut faire des listes par rang C'est à dire de ce qu'on préfère à ce qu'on aime le moins Là c'est mon top 25 de Mon top 20 Non Top 25 de mes films d'horreur préférés Puis là par exemple tout en bas j'avais fait une liste De l'ordre chronologique des films du MCU Donc vous voyez c'est un autre type De liste différent La watch list aussi ça permet d'enregistrer des films qu'on veut voir, on les avoir de côté et je crois qu'on peut les trier euh, de différents types, hein. vous voyez genre année, euh, etc. Ce que j'utilise beaucoup aussi c'est diaries, ça permet d'enregistrer des dates auxquelles vous voyez des films. Hein. Bon, moi souvent c'est pas toujours les bonnes dates puisque je les mets quelques jours après. J'essaye de resituer un peu et ça me permet de faire le bilan ensuite en fin d'année, déjà de suivre pendant toute l'année ce que j'ai regardé et revu. Il y a une petite case que vous pouvez mettre si vous revoyez des films aussi. Je sais pas si j'ai un exemple sous les yeux. Vous voyez, là, le bossu de Notre-Dame au numéro 4. Et même Simbad, il y a un petit logo avec deux flèches qui tournent à côté du cœur. Ça veut dire rewatch. Vous pouvez mettre quand vous avez un coup de cœur avec le petit cœur. Et enfin, non, franchement, le, le diary, c'est hyper pratique pour si vous faites des bilans annuels ou mensuels ou des choses comme ça. Alors, elle est gratuite, hein, si je ne me trompe pas, vu qu'il y a aussi le site internet. Et je ne me rappelle pas avoir payé. Pour les séries, vous la connaissez tous, à mon avis. TV Showtime. Ah, mais on peut faire des listes, alors ah. Mon dieu Je trouvais ça dommage qu'on puisse pas faire des listes sur TV Showtime, c'était un des trucs qui me manquait, et là je viens de me rendre compte que de 1 on peut en faire, et de 2 j'en ai déjà fait Oh là là, je vais, devoir, je vais pouvoir en refaire. Et ça, c'est une bonne idée, je vais pouvoir faire des bilans comme ça. Donc là, c'est vos séries que vous avez marquées comme préférées. On peut faire les films aussi, mais j'avoue que je ne mets pas trop cette partie à jour. j'ai pas pris l'habitude d'utiliser cette appli pour les films, personnellement. Mais si jamais, voilà, vous sachez que vous pouvez aussi faire les films. À gauche, dans séries, vous pouvez voir la progression des séries que vous êtes en train de regarder. Et c'est là que moi, je trouve que c'est un peu moins bien fait. Je m'y perds un petit peu. Et j'ai oublié de dire que pour moi, la limite de Tilly Chota, c'est qu'on n'avait pas accès à un calendrier de ce qu'on regarde sur l'année ou sur les mois. Quand on remonte ça disparaît ou ça bug et pour moi ça c'est un gros inconvénient. C'est pour ça que j'ai téléchargé en complément une autre appli qui me permet de suivre surtout mes séries que je regarde mais en ce moment, vous voyez, par exemple. Bon, elle est qu'en anglais, j'ai pas pu la mettre en français, il me semble, ou alors j'ai pas cherché. Non, on peut pas la mettre en français. Pareil, gratuite. Euh, là, c'est toutes les séries que j'ai en cours et que je compte continuer. À chaque fois que je vois un épisode, voilà, je peux directement marquer comme vue et ça me met tout de suite l'épisode d'après. Et c'est beaucoup plus rapide et pratique et je peux voir aussi dans chaque série combien d'épisodes il me reste. Avoir voir, pour avoir tout vu. Next, c'est les prochains épisodes de série que j'ai en cours ou que je suis en redémarrage. Tout en bas à gauche, vous avez un petit bonhomme en fait, c'est les animes. On peut aussi utiliser ça pour les animes et c'est plutôt pratique. Par contre, Tokyo Mew, j'ai tout vu là, wesh. <rire> c'est la nouvelle série moi que je regarde ouais j'ai pas mis beaucoup de choses dans anime encore faudrait que je mette à jour les animes que j'ai vus. vous avez aussi pour les films mais je trouve que pour les films c'est pas hyper développé et hyper pratique alors moi je m'en sers surtout pour mon suivi de série sachez aussi que je l'ai pas sur mon portable parce que je crois qu'elle est pas encore dispo sur android de manière gratuite c'est encore en bêta mais il existe un truc qui s'appelle Tract et qui est hyper bien. Vous pouvez à la fois ranger vos films, vos séries, c'est assez intuitif. Et vous pouvez euh, faire des listes. Et ça, je l'ai sur mon ordinateur et je l'utilise de temps en temps. Je l'utilise plus parce que j'ai déjà tout ça. Et en fait, à un moment, tu ne peux pas tout mettre sur 3000 sites. Mais s'il si développe bien la version bêta de version Android, qu'elle est aussi bien que la version Internet, je pense que je migrerai définitivement sur cette plateforme. Surveillez ça sur Android, c'est déjà dispo sur Apple. C'est gratuit avec des options Payante, un abonnement annuel. Là, on va passer à My Movies qui, pour le coup, est payant. Il existe une version gratuite, mais vous pouvez mettre genre, je sais pas, 100 DVD maximum, un truc comme ça. Bon, il est en train de synchroniser ma collection. Je vais voir si en attendant, je peux pas vous montrer une autre appli. On va passer à Music Collection. Trop, trop bien celle-là. Euh, hyper intuitive. Payante, mais elle coûte genre 5 euros. Et franchement, moi, pour l'utilisation que j'en fais, ainsi comme moi, vous achetez beaucoup de CD, c'est utile. Est-ce que les gens achètent encore des CD Je sais pas. Enfin, si, bien sûr que si, mais peut-être pas autant qu'avant. que moi, j'ai grandi avec le fait d'acheter des CD, donc je le fais encore. Mais est-ce que ceux qui ont grandi avec genre, Spotify et tout, ils ont ce réflexe ou pas d'acheter des CD Toute simple, vraiment, moi c'est juste pour savoir ce que j'ai dans ma bibliothèque de CD, que là vous ne voyez pas, mais qui est bien là. Vous pouvez voir que j'ai 72 CD en haut à gauche, à droite, pardon. Et vous pouvez soit classer votre collection bah, comme ça, par nom d'artiste, par ordre alphabétique a priori. Vous pouvez aussi voir par genre ce que vous avez. Sachant que genre, etc, vous pouvez tout modifier manuellement si jamais vous voulez mettre des genres particuliers, par exemple BO, c'est moi qui l'ai rajouté pour mettre toutes les CD qui viennent de, de musique, de films et de séries. Il y a certains artistes, j'ai modifié, genre euh, Tokyo Hotel, ils ont un album électro que j'ai mis en électronique et puis le reste j'ai mis dans Rock. Je vais vous montrer par exemple avec Youngblood, donc là c'est les deux albums que je possède de lui. Vous cliquez, vous avez les infos, donc ça c'est pas moi qui l'ai mis, en fait c'est l'appli qui trouve automatiquement sur internet si elle trouve un CD qui correspond. Bon. Et ensuite vous pouvez modifier, hein. par exemple si sur votre version il n'y a pas cette chanson là parce que c'est une version spéciale ou qu'il y en a en plus Et vous pouvez mettre aussi le format que vous avez, ce qui est pratique Il y a DVD et Blu-ray mais euh, je crois pas qu'on puisse les mettre dans l'appli J'ai cru, Je crois que j'ai essayé mais que... ou alors j'ai pas eu la curiosité d'essayer Enfin bref je sais pas Et bien sûr vous pouvez trier par artiste Donc voilà, searching album party Donc là par exemple Avril Lavigne Best Dancing, voilà. Et là, ça vous cherche le CD. Et si c'est le CD qu'il vous faut, il y a la couverture en bas et tout. Si c'est pas le bon, s'il y a d'autres trucs, vous pouvez voir euh, ce qu'il y a d'autre. Là, je repars sur My Movies qui est là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur cette appli au point que pour moi, il y a des trucs qui sont complètement incompréhensibles ou qui ne servent à rien. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Donc là, vous voyez, c'est ma collection de Blu-ray DVD que je possède physiquement. Et pareil, je crois que sur chaque fiche, vous pouvez préciser DVD. Vous pouvez créer des groupes aussi. Par exemple, vous voyez, moi j'ai mon groupe Disney. Vous pouvez voir ce qui va sortir aussi euh, physiquement. Statistiques. Pareil, c'est des statistiques que je ne trouve pas hyper intéressantes. Ah oui, c'est ça. Il y a un espèce de système de points qui est chelou pour avoir accès à certaines options. Ce que je trouve assez bizarre comme manière de fonctionner, mais bref. Euh, je m'en fiche, moi c'est juste pour avoir ma collection physique. Pour ça c'est pratique, parce que vraiment les doublons Blu-ray DVD, je vous jure. Euh, cette appli, elle m'a coûté à vie, euh, je crois qu'elle m'a coûté 9€, quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu cher pour certains, mais ça reste moins cher que d'acheter euh, un DVD ou un Blu-ray en double. <rire> Puis après, ça reste un choix, hein, je veux dire, vous pouvez toujours prendre des notes de ce que vous possédez dans votre téléphone. Au pire des cas, moi j'ai choisi de payer pour que quelqu'un fasse à ma place écoutez. That's my life Ensuite, on va passer à la partie bouquins avec Manga Collect et Bookshelf. Alors Manga Collect, c'est la meilleure appli qui existe vraiment, je trouve. Il en faudrait une pareille, mais pour les bouquins, euh, romans et tout ça, il faudrait sur le même modèle. Donc c'est gratuit, sachant que vous pouvez avoir une version premium avec quelques petites options en plus. Mais franchement, la version gratuite fait largement de taf. J'ai jamais eu besoin d'acheter la version payante, mais je pense qu'un jour je l'achèterai juste pour soutenir les gens qui font ce taf parce que franchement, elle est trop trop bien. Je crois qu'en payant, vous avez notamment, voyez, la pile à lire euh, en plus, mais pff, ça j'en ai pas besoin. Donc vous pouvez scanner tous vos mangas ou les rentrer manuellement en faisant une recherche là-haut, là par exemple des notes. Oh, je veux trop l'édition black moi d'ailleurs. Vous voyez. Euh, vous pouvez donc ajouter les tomes, voilà. Suivi, c'est pour suivre des éditions ou des séries que vous voulez acheter et les mettre dans votre wish list, on va dire, mais que vous n'avez pas encore commencé physiquement. Parce que dès que vous achetez le tome 1 d'une série ou un autre tome, ça suit automatiquement la série. Euh, là, donc, c'est tout ce que j'ai physiquement donc 40, 405 tomes de manga vous pouvez voir les tomes qui vous manquent par chaque série en cliquant sur compléter donc là c'est toutes les sagas que j'ai physiquement en cours et le nombre de tomes qui me reste à lire pour être à jour sur ce qui est sorti à tout à droite vous avez envie donc là c'est comme je vous l'ai dit c'est les... les séries qui vous font de l'œil, mais que vous n'avez pas encore acheté la partie nouveauté c'est pour voir ce qui est en train de sortir, tout simplement. Moi j'utilise plutôt le planning qui est au milieu, là c'est vraiment pour moi la révolution. Vous pouvez avoir différents plannings de ce qui va sortir dans les mois à venir. Donc soit le planning nouveauté, tout à droite, qui regroupe toutes les séries qui vont commencer à être publiées en France, donc les tomes 1, ou alors les one-shots, ou alors les coffrets pour Noël, des choses comme ça. Dans tout, vous avez vraiment toutes les sorties, c'est-à-dire euh, y compris le tome 103 de One Piece, voilà, Dragon Ball Super, tome 18, euh, toutes les suites de séries incluses. Et enfin vous avez le planning personnalisé, là j'adore, qui permet de voir seulement ce qui va sortir dans les prochains mois dans les séries que vous collectionnez, que vous achetez ou que vous avez dans votre liste d'envie. Et ça, c'est vraiment bien pour avoir un suivi de ce qu'on veut acheter dans les prochains mois, sans être noyé par tous les autres trucs à côté qui vous intéressent pas forcément. Je suis trop contente de cette appli. Elle est trop trop bien, franchement, tellement pratique. C'est l'appli rêvée pour tous les fans de manga. Je m'égare. Dernier tome des Boys Run The Ria, Trois fois dans l'année prochaine, là. Ensuite, j'arrive à Bookshelf. C'est une appli pour les bouquins, comme vous l'avez compris. Alors, sachez que pour les bouquins, j'ai mis tellement de temps à trouver quelque chose, parce que... J'ai essayé hein, tout ce qui est glyphes, booknode et, et compagnie, même Goodreads, mais j'arrive pas. Il n'y a rien qui me satisfasse. Il <rire> n'y a rien qui arrive à me satisfaire et à me convenir de du... quelle manière que ce soit. C'est vraiment la première et la seule que j'ai trouvée qui me convient parfaitement pour suivre les bouquins que j'ai, que j'achète physiquement. Sachant que pour ce qui est suivi lecture et tout ça et wishlist, j'utilise Livradict aussi, qui est un site... Pour moi, c'est le meilleur site... Pour suivre vos lectures et tout ça on peut aussi faire des listes et tout après c'est un site très année 2010 et ça c'est vraiment dommage disons que l'interface est très vieillotte quoi c'est ça que je veux dire Et il a toujours pas d'appli mobile non plus ce qui est dommage mais j'avais besoin d'un complément appli pareil pour suivre ce que j'ai physiquement parce que pareil hein, sinon je perds la tête encore pour les livres je trouve que c'est plus facile de se rappeler les livres qu'on a achetés. enfin je sais pas pourquoi mais pour le coup j'ai jamais eu de doute quant au fait si j'avais déjà acheté un livre ou pas mais bon je préfère quand même avoir sous le coup de de cette appli que je trouve très pratique donc elle s'appelle bookshelf tout simplement elle est gratuite donc vous pouvez rentrer manuellement ce que vous avez donc en scannant vos, vos bouquins c'est en haut à droite c'est ça donc ça c'est pour créer une nouvelle étagère moi j'ai l'étagère avec mes romans mes bd graphiques mes non-fiction beaux livres enfin, voilà j'ai fait les étagères que j'avais envie d'avoir dont une étagère pile à lire qui me permet de savoir <rire> voilà ce que j'ai à lire et j'ai aussi fait une pile à lire d'hiver 2022 vraiment les livres que j'ai envie de lire euh, là tout de suite maintenant <rire> sachant que j'ai pas encore tout mis parce qu'il reste ce que je possède chez mes parents et bien sûr je mets pas les mangas parce que sinon je m'en sortirais pas quoi, je préfère mon appli Manga Collect pour tout ce qui est manga donc là vous avez tous vos livres euh, comme ça vous pouvez trier euh, par saga d'ailleurs ça c'est bien, série filtre vous voyez Et là, c'est toutes les séries que je possède. Sachant que les séries, vous pouvez aussi renommer si jamais il y a un titre qui vous convient pas ou que vous l'écrivez pas tout à fait pareil. ou Enfin bref, vous pouvez trier en non-lu et en lu. Après, moi, j'utilise pas trop les options. Est-ce que je l'ai lu Est-ce que je l'ai noté Vous voyez, vous pouvez le faire. Mais honnêtement, je le fais pas, moi. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est pour ça, c'est Livre Addict. Vous avez aussi des tags si vous voulez mettre des genres ou à coller des genres ou des tropes ou autres à certains livres. Vous le pouvez. La petite boussole, c'est euh, pour avoir un aperçu... Euh... Bah de Ce qui sort après, je trouve pas ça hyper mise à jour personnellement. Enfin, le monde sans fin ça commence à dater. Donc, au milieu, c'est pour scanner vos livres ou les ajouter manuellement. Le petit cœur, c'est la liste de souhaits. Ça me permet d'avoir sous le coude ma liste de souhaits. On va dire, ah bah, c'est bon, je les ai achetés ceux-là d'ailleurs. Tiens, déplacer vers étagère, BD et graphique. Voilà, comme ça, vous avez une démonstration en direct. Donc ça, c'est ce que je veux m'acheter, on va dire, dernièrement. Parce que j'ai aussi une wishlist livre-addict, mais que j'ai commencé il y a plusieurs années. Et il y a plus de 300 bouquins dedans, quoi. Enfin, je veux dire. <rire> Même si je l'avais encore, parce que je la trie régulièrement. Bon, là, j'ai vraiment sous le nez mes achats prioritaires, on va dire. D'ailleurs, ça pareil, je l'ai acheté et je suis en train de le lire. Donc, je mettrai les tags plus tard. étagère pile à lire. Ouais, je vais tout de suite la déplacer parce que je suis à la moitié et que je l'ai bientôt fini. voilà. Mais voilà, moi c'est l'appli bibliothèque que j'utilise et que je trouve la plus pratique. Et pour terminer, je vais juste vous montrer une appli que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par hasard via une publicité et que je trouve trop bien. Je l'utilise plus ou moins selon les périodes, mais je pense que je vais essayer de m'y remettre un peu plus parce qu'elle est trop pratique. Ça s'appelle Memorizer. Pareil, je crois qu'elle est gratuite si je dis pas de bêtises. Ou alors si elle est payante, je l'ai pas payée très cher. Comment vous expliquer c'est comme créer des petites cases mémoire en fait de son esprit. Et vous pouvez mettre par exemple séries, films, mangas, même concerts et musique. Vous voyez, séries, j'ai noté deux séries que j'ai vues. Voilà, en mois d'août, j'ai noté vite fait ce que j'avais pensé. Voilà, je donnais une note. Vous pouvez mettre si c'est à voir, si c'est en cours ou si c'est vu. Pour les films, c'est pareil. Donc là, c'est pas du tout à jour pour les films, comme vous pouvez le voir. Les concerts, vous voyez par exemple les derniers concerts que j'ai fait, juillet, août, ça vous permet de revoir un peu l'année, ce que vous avez fait. Je sais pas si en 2023 ça va genre se remettre à zéro pour 2023 ou si ça va tout rester comme ça j'espère que ça se remettra à zéro on verra bien vous pouvez mettre aussi des trucs à faire par exemple moi je me suis noté d'écouter le nouvel album de The Pretty Reckless et vous pouvez aussi noter je sais pas des restaurants où vous êtes allés donc là c'était celui où j'étais à Londres que j'ai trouvé très bon vous pouvez prendre des photos via internet vous avez une option si jamais vous n'avez pas de photos sous la main vous voyez web bref sachant qu'ajouter liste vous voyez il y, y a différentes catégories donc vous pouvez faire des mémories artistique, euh, photographie, euh, documentaire, musique, podcast, enfin quoi que ce soit que vous vouliez vous rappeler, vous pouvez le noter. Vous avez passé une soirée avec votre frère et votre tante et voilà, c'était drôle. Vous pouvez mettre quelques petites photos. Mettre dans la catégorie famille, et puis voilà, ça vous fait un petit mémory. Bande dessinée, euh, ville, euh, meuble Pour moi, il manque juste voyage. Il n'y a pas voyage. Mais il y en a plein qui ont été mis à jour il n'y a pas si longtemps, donc je pense qu'un jour, on finira par l'avoir. Par contre, il y a randonnée. Pas voyage, mais randonnée. <rire> non, franchement, trop bien, cette appli, très pratique. Le dernier petit point dessus que j'aime bien, je vais faire un exemple. Là, c'est tous les albums que j'ai achetés ou écoutés ou découverts euh, cette année, et qui m'ont marqué. Et ensuite, selon les notes que vous avez mis ça peut vous faire un top 10 automatique, vous voyez. Soit vous faites remplir automatiquement, comme là. Donc voilà. Et si bien sûr il y a des petites subtilités, hein, vous pouvez changer l'ordre de place. Par exemple, moi je trouve Sanix, Saras, donc je le mets en première place. Voilà. <rire> vous pouvez ajouter vos amis sur cette appli aussi, ce qui est cool. Mais après, moi je connais personne qui l'utilise encore. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur Memorizer. Franchement, c'est trop bien. Je ne connais même pas mon pseudo. Badjoon Wonderland, tout simplement. <rire> Voilà, je vous ai montré tous les secrets de mon téléphone portable, tout ce que j'avais dedans pour m'aider à gérer au quotidien mes, mes passions. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, et si bien sûr vous avez vous aussi des applis à me recommander, n'hésitez pas. Après, sachez que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup testé, mais peut-être que je suis passée à côté d'un truc, je ne sais pas. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, et écoutez, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao